Bonjour, je m'appelle Élise Lucet et j'anime les émissions Cache Investigation et Envoyé Spécial sur France 2. Les lanceurs d'alerte se sentent souvent bien seuls lorsqu'ils découvrent des dérives au sein des entreprises ou des institutions et qu'ils veulent les dénoncer. Parfois, les pouvoirs publics ne répondent pas à leurs interpellations, ils ne trouvent pas d'autres interlocuteurs, alors ils se tournent vers nous, journalistes d'investigation. Ils ont beaucoup de courage, ils mettent souvent leur carrière en danger, leur vie entre parenthèses, sans parler des risques judiciaires extrêmement lourds qui pèsent sur eux. Leur objectif est pourtant de faire éclater la vérité au grand jour et d'informer largement le grand public. La maison des lanceurs d'alerte pourra les aider en les mettant en lien avec des journalistes d'investigation ou des organisations capables de faire éclater la vérité. Aidez les lanceurs d'alerte donc en soutenant la maison des lanceurs d'alerte. Merci à vous.